Eh bien bonjour à tous et à tous et vite, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode suivant de l'Iron Man Challenge Nous sommes donc à l'épisode Normalement neuf, Si je ne dis pas de bêtises, avec une toute nouvelle nouveauté spéciale 2017, Nous avons la webcam, bien sûr, bien entendu Histoire euh, que vous puissiez vous rapprocher, bien sûr, de votre commentateur Absolument génialissime Excusez-moi pour le décor derrière, hein, parce que bon, voilà, comme j'ai pu, pour que ça soit le moins euh, dégueulasse possible euh, du coup, l'Iron Man Challenge, où est-ce qu'on en était Nous étions donc level euh, euh, 13. Nous étions level 13. Nous avons résolu l'enquête du meurtre du. Comment s'appelle-t-il déjà euh, Je ne sais plus comment s'appelle. Bref, on a résolu l'enquête euh, de Ah, oh, okay. nous a permis de découvrir que les défiats préparaient une attaque contre l'alliance. Santé d'ailleurs. Bon, je t'écoute. C'est absolument dégueulasse ce que c'est passé. Alors, euh, pour rappeler vite fait Challenge, c'est quoi l'Ironman Challenge C'est un défi sur World of Warcraft, un défi entre guillemets hardcore donc, euh, je ne peux pas utiliser d'objets autres que des objets gris que j'ai l'autre par terre et euh, je ne peux pas non plus, euh, je sais plus quoi. Bref, je ne peux pas faire d'instance tout ça, plein de trucs. Tout est dans la description de la vidéo, donc allez voir. Vous allez voir, c'est assez dur en vrai. Donc là on est level 13, ça se passe plutôt bien. Je ne peux pas utiliser de spécialisation non plus d'ailleurs, je n'ai pas utilisé de spé encore. Je suis toujours level 13. On voit qu'on a vu au début de la vidéo un démoniste passer en forme de démon, donc ça veut dire qu'il avait dit sa spé démono Moi je n'ai pas le droit à là, dans l'épisode précédent, j'ai découvert que je pouvais invoquer ma monture de chauffeur que je n'ai pas utilisé pendant tout le combat donc c'était plutôt problématique. Bon. Interrogateur, je suis seul, là. Horatio Lane, cet homme est une canaille. Et il trempe dans les affaires aussi sales que mes sous-vêtements. Ouh là là. Écoutez-moi, l'ami. Je donne vraiment des conseils comme celui-ci. Mais vous me semblez être quelqu'un de mieux fiché le camp de la marche de l'ouest. C'est trop gros pour vous, ce qui se passe ici. Tout ce que vous allez arriver à faire, c'est poser allez, une tête sur le, le bio. bio. Les temps sont durs. J'ai tué 10 cartes de la moisson. Les 10 cartes de la moisson sont celles-ci. Qui sont aussi, bien sûr, pour ceux qui savent, une carte sur... Euh... Airstone, une 2-3 qui repop en 2-1. Un. un truc plutôt fort, hein, bien plus sûr, plus avant plus que plus les, plus autres plus plus euh, les autres cartes arrivent. Les autres cartes des extensions arrivent. C'était une carte qui était très jouée dans les druides de tokens à l'époque. Bref, ouais. euh, euh, tout seul strictement rien à faire ici, si on s'en fiche hein. donc nous sommes là il pour détruire bien. les gardiens des moissons, j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, j'espère que le son de ma voix est plus fort que d'habitude parce que normalement il y a un petit bien. changement à ce niveau là aussi je ne peux pas ce sort. et, euh... et ah. tout est good, tout est plutôt good, le mec il avait 26 d'accord moi je l'avais 13 mais ah. en je suis galérer à tuer mon gardien des moissons, heureusement qu'il ne pas d'ailleurs sinon je serais plutôt mal, bon donc, au level 13, 13 et demi, même avec, euh, bien sûr, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, du coup, ma barre de progression à droit à euh, un petit peu d'XP supplémentaire, genre, euh, j'ai quoi, j'ai 42% d'XP à 200%, c'est plutôt fat, ça, par permettre de texte, un peu plus vite. Et donc, voilà, 2016, euh, nouvelle résolution, webcam sur toutes les vidéos, à peu près, normalement, euh, au moins sur les l'Agrim Challenge qu'on peut faire à chaque fois, je pense que qui va s'y mettre aussi pour tout ce qui est au niveau de ses... Euh, de ces euh, euh, guides sur euh, pas Up Exile, d'ailleurs, les ils sont vachement intéressants et ils sont hyper bien faits. Les dernières euh, sûr sur Pass Up Exile sont vraiment très sympas et qu'il y a eu pendant le mois de décembre, il ben, va vous expliquer ça en, en Ariane rien de temps, de manière claire et précise. Bien sûr. J'espère je que ma tête vous plaît. Hein. Euh, désolé, c'est pas le cas. Désolé pour vous, alors moi je... Pas, je ne pas changer ma tête. Bref, alors... J'ai le droit de goûter les objets, bien sûr. Je n'ai pas le droit de les équiper, par exemple. Ceci, je n'ai pas le droit de l'équiper. J'ai le droit de ramasser mon courrier que j'ai dû avoir dans ma putain. Ça fait un mois que j'ai pas joué. Mais... On va essayer d'éviter les insultes aussi. Hein. Ça peut être cool pour 2016. Moins d'insultes sur les... sur les vidéos. Histoire que. Euh... Que les gens plus jeunes puissent regarder. Ah oh, oui, ça me ferait plaisir en vrai. En même temps, ouais. Euh... Nous en sommes donc au quatrième gardien de la boisson. Ça se passe plutôt bien. Je ne meurs pas. Hein. Je ne meurs même pas du tout. Nous avons notre éclair qui permet de faire un maximum de dégâts, maximiser notre DPS avec euh, le coup, euh, c'est triste que je puisse pas utiliser mon petit, euh, petit frappe primordial qui se transforme en fouet de labe, je pense. Je, non, je ne pas ce que sûr Si vous prenez l'aspect Amélio, un sort, un bah, avec un jeu, je ne peux pas grader d'ailleurs hein, en fouet de labe parce que je ne peux pas jouer Amélio, je ne peux pas utiliser de spécialisation, je ne peux rien porter de plus. Bah attends, ça moi je prends pas le stuff vert, on va, pas le... on va même pas le loot, on va, le... va delete tout ce qui est vert, ben, j'ai rien qui est vert, avant ça. je vais essayer de regarder si c'est du stuff qui est meilleur que ce que j'ai, c'est triste de dire ça comme ça bien sûr, alors, euh, maï c'est pas encore pour tout de suite, dans bot 5 de, de défense, non. ah ça c'est mieux, ça meurt toi, bon pas plaisir, pas j'ai vraiment remarqué que j'ai pas arrêté de la pierre des classes hein, pour faire euh, la grand Challenge, Je pense que chez Amman, je pourrais, j'espère bien m'en sortir au moins euh, jusqu'au level, euh... jusqu'au level, euh, comment dire, euh, au moins 70, Ce serait cool, enfin déjà 60, ça serait va vachement stylé. Donc là on est bien parti, là ici on va progresser dans la marge ouais. de l'ouest, on a découvert bien sûr que, comme je vous l'ai dit au début, que les défias étaient, étaient en train d'essayer de, de prendre, euh... faut que mon, putain mais faut que j'utilise mon orient quoi, c'est pas... pas vraiment pas de dégâts. On va faire ça, on va lui mettre un gros kick, choukak, voilà, nice. Que des fiefs sont en train de prendre possession de la marche de l'ouest. Ils vont attaquer sous la connue des sentinelles en essayant de corrompre les sans-abri. On s'en portait le chapeau à hurle-vent. En même temps, c'est un peu de leur faute, mais je ne sais pas. L'histoire de... de la marche de l'ouest, sauf si vous voulez la connaître. Enfin, J'ai un petit peu commencé dans l'épisode précédent, mais il y a vraiment plein de choses que... que je ne vous ai pas expliquées de quoi faire, il, une... là, mais il meurt, toi, là, pas, chier, que... pas plaisir. Attends. Je sais pas mes habitudes moi je suis à Bordeaux ici. Et euh, franchement, il y a masse, bon, genre, masse, masse, Je sais bon. pas vous êtes vous, mais... Euh... J'espère que ce n'est pas comme ça. Enfin, après, en c'est un peu comme ça en toute la France, et même en Belgique, donc... Euh, je à... Allez, garde, allez-moi ça, pas plaisir, meurt. Et j'en suis au 9ème, je vais venir ma la là, je vais aller rendre l'objet petit quête que j'ai noté aussi, aussi sur euh, un sur, euh, de ceux-là. Oh ah, merde, qu'est-ce qu'il est bon, attends, je vais se le faire. n'est pas encore prêt. parce qu'on n'a pas peur. En cours de euh, il n'a pas de bonus, ça ne sert à rien de purge. Hein, je... je ne peux pas. Euh, pour ceux qui ne savent pas, je ne peux pas non plus faire d'instance, je ne peux pas faire de don, euh. D'instance et de donjon, ça ne sert pas la même chose. Le battleground, je ne peux pas faire le battleground non plus. Je ne peux pas avoir, peux avoir aucune altercation avec d'autres joueurs. Par ailleurs, c'est relativement triste. Désolé, j'ai un peu dans les coups, c'est pas l'idéal. Donc voilà. 2016, pour toi public. Ma tête sur toutes les vidéos. La tête de Zelk aussi. On a aussi d'autres projets euh, qui vont arriver relativement sous, Des choses un peu différentes de ce qu'on fait jusque-là. Enfin, en même temps, ce sont des, des espèces okay. de guides et, de, euh, et des playthroughs. Donc on va, va rechercher un petit peu, on va essayer de... Le Serien a des choses un peu plus... Euh, bah, un peu différentes, j'espère que ça vous plaira d'ailleurs Parce que euh, nous ça nous fait bien kiffer Ça avance bien Donc euh, vous aurez l'annonce d'ici très peu de temps On vous mettra ça sur Facebook Sur Twitter euh, D'ailleurs il faut que vous ayez sur Twitter parce que je me suis mis un peu là et, euh... quand ça marche et tout c'est cool euh, Voilà, et comme ans ça peut être Twitter, c'est un peu triste mais... Maintenant je sais G7, okay. Allez sur Twitter, Julien, nous mettez des posts, mettez des commentaires, mettez-nous likes sur Facebook, quand il y a des posts, il n'y a pas beaucoup de posts sur Facebook, mais ça va venir, Juste tout bien. ça va venir en 2016, nouvelle année, euh, nouvel investissement, nouvelle résolution, et nouveau tout, nouvelle motivation aussi, nous sommes chauds patates, pour vous, pour vous apporter le meilleur, en espérant pas mourir, putain, ah oui, le principal de les remettent si je meurs, c'est fini quoi. Non, moi, je t'en avancé comme un warrior mais si je meurs, j'ai perdu c'est je peux rien porter de plus je peux rien porter n'y a pas un marchand là c'est tout les vas qu'il y a un marchand bon bon bon bon bon peux bon bon va bon bon bon marchand, bon bon marchand. bon bon bon pas pas bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon un petit icône Gold. Enfin, après, c'est un peu bête. Ah, il y a un truc. Je voulais pas voir. Je peux vraiment manger un gâteau. Et d'ailleurs, bonne, bonne année, hein. Bonne année à toi, viewer, qui regarde à cet instant la vidéo. Bonne, euh, bonne année, bonne santé, euh, tout le bonheur, la famille, tout ça. Tout aille bien. Hein. Très important. Et euh, Joyeux Noël aussi, putain, parce qu'on a même pas mis de vidéo de Noël, ni de Nouvel An. On va se rattraper cette année, ça va être... Euh, il va y avoir du lourd. Il va y avoir du très, très l'ordre appelez vos potes, appelez tout le monde, histoire d'avoir un maximum de gens euh, pour kiffer ensemble. Donc ça c'est vraiment important pour nous. Bon. Bon, bon, bon, bon. Est-ce que je suis drôle au combat de mascotte Je sais pas. Mais on va se la faire. Allez, hop. Pokémon. Qu'est-ce que j'ai là Ouais, mais j'ai un truc qui triche. On va changer de mascotte. Bon, c'est pas grave, on va lui péter sa gueule, tiens, il meurt. Et voilà, dans la bouche. Dans la bouche. J'ai un message. Bon, on va prendre après. Plus important là. Plus important, c'est pou. Et voilà, excuse moi ça l'air tu es mort. Ah oh, putain, mais je suis con, j'aurais pu la capturer, ça m'a fait une muscle en plus. C'est trop loin. Ça me fait un peu d'XP, je pense, ça. Que. On va dire que ça compte. Je sais pas du tout, faut que j'aille voir les règles, je connais pas toutes par cœur. Mais euh, on va dire que ça compte, parce que je me rappelle pas avoir vu de règles sur une mascotte. Parce que, en fait, l'Herman Challenge a été créé euh, sur... Euh, je pense, je dis pas de bêtises... Enfin, je crois qu'il y sur Wolf, Sur et The Lich King. Hein. une extension plutôt stylée. Ça, et euh, il y a du lourd pour les gens. Très très lourd. Alors, à venir aussi, parce qu'on l'espère amener l'Iron Man Challenge jusque-là. Et je ferai de, des vidéos de contenu aussi sur... Euh, je pense que je vais vous faire le pexing de... 1, 2, 3. Je vais y arriver. De Légion. Donc ça, ça viendra euh, septembre prochain. D'ici là, il y a des choses à faire. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de raconter Je ne sais plus... Euh, je ne sais plus ce que je t'en en de raconter Mais... Je suis oh là là, le mec me a l'air C'est peut-être intéressant Et euh, j'espère que vous avez passé un bon réveillon Qui revient dessus un quart d'heure plus tard euh, Nouvelle de oui, Vous a bien fait la fête Pas trop bu Pas trop bu, pas trop bu pas, pas fait de bêtises Et oui, rejoignez-nous Twitter, Sur Twitter euh, Twitter, c'est Geeko01 Facebook, c'est Gecko. GESEL, euh... c'est Gecko c'est vraiment, sur Twitter. Et Vince et c'est sur Facebook. Vite, c'est sur YouTube. Peut-être passer à vos potes, à vos friends, à tout le monde. C'est à l'avoir un maximum de personnes. Bon, ça là, nous progressons. Nous progressons dans la marche de l'Ouest. C'est un peu long quand même, hein. Enfin, je veux dire, euh, putain. Nice, il pas Est-ce que j'ai une nouvelle compétence Ouais, mais le reste, ça me sert pas trop, quoi. Trop loin. Je dois me rapprocher. Ah, intéressant. Mais Carmine, non Je suis pas allé au Carmine. Vous voulez eu Carmine. que j'aille au Carmine Je sais pas, pas, parce que c'est le 15. Quel level est carré Level 15, ouais, Elle donc on va attendre le level 15, parce que là je vais être un peu en galère si je vais maintenant. Donc, je suis un poil brutal. C'est bien de la fin, mais c'est tout cette merde. mais le temps passe bah, tellement, bah, tellement vite. On joue, j'ai fait 3, 4, 5, et demi et on a déjà fait un quart d'heure. Du coup, à venir. Euh, du pexing euh, sur les jeux. Je ne peux pas euh, des, des guides de la part de l'autre comme ça. Et il euh, y a un nouveau projet. Je vous en parlerai dès qu'il arrivera à terme. C'est encore beau, mais différent. Pas prêt. Différent, différent cette fois. je chose de plutôt fatasse, plutôt drôle. Le plus important, c'est que ce soit drôle. Donc, tenez-vous au courant, encore une fois. Facebook, Twitter. Euh, C'était toujours Google+, ouais. si vous voulez, mais Google+. Euh... À part les informations, enfin on peut dire. Je sais qu'on met pas beaucoup à les joueurs Twitter, Facebook mais alors Google. Plus. Heureusement ça se m'ajoute tout seul. Hein. Du coup j'ai mangé un gâteau. Mon estomac envoyé. Je suis hors de ventre. Je vais tuer les piafs non oh, Je ne peux pas encore lancer ce sort. Voilà, mange Putain, je peux pas, parce qu'il se passe derrière mon dos. Ça mange un coup de bâton hein. j'aimerais bien avoir une nouvelle arme. Enfin en vrai j'aimerais bien avoir une nouvelle heure. Je prends galère au niveau des gars là. Je suis un peu en galère! Je suis un peu en galère au niveau des cadres. J'espère que je dépasse pas au dessus de la caméra parce que je suis grand en vrai. Donc, ah, si je dépasse, c'est pas cool. Ouais. Plus je suis beaucoup trop grand la caméra. Bon, alors 2 contre 1, est-ce que je peux me les faire? pas en cuir. Ah, euh. Ouais, donc 15 un nice, tu sais, gères mon fantôme, tu sais pas. Putain, meurt. On les pour les on décale. On continue la progression. la terre, Aïl. Je dirais sèche, mais en train de le voir. De cet endroit. À finir la quête et puis je vous laisserai la dessus cas, est pas lancé ce sort. Bonjour, mon ami, bienvenue chez nous. On dirait que vous êtes une sans-abri. Euh, on va se faire passer pour un sans-abri. Nice, on découvrir ce qui se passe. Ce qui se trame. Dans les confins de la marche de l'ouest. C'est intéressant en vrai. Si vous avez jamais eu des cadeaux, c'est. Ça vous permet de franchement d'avoir ben, un renouveau sur le jeu. Je ne peux pas encore, non, si Parce que un moment que j'y joue, malheureusement pour moi. C'est que euh, à partir d'un moment bah, vous commencez un petit peu à, à tourner en rond Donc euh, franchement, refaites un personnage, lisez les quêtes, prenez reçue. votre temps Et euh, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous avez ratées. Enfin, après si l'or vous intéresse hein, euh, Si l'or vous intéresse franchement n'hésitez pas parce que c'est vraiment hyper euh, intéressant pas prêt. En général surtout ceux qui ont joué à Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3 Qui sont intéressés par l'or de World of Warcraft euh, Ce que je comprends d'ailleurs euh, je comprends pourquoi certains ne sont pas intéressés mais euh, en tout cas je vous le conseille. L'air Warcraft 3 aussi je vous le conseille. Alors... Qu'est-ce qu'il faire C'est trop loin. Moi sonner NHC. Réviens Golem. Alors... Wouhou Je suis hors de portée. Je ne peux pas encore. lancer... Non, non, je te pète la gueule moi. Je Et voilà. Nice, go l'aide des moissons. C'est toujours en cours de On y va, on y va, allez voir. Allez, allez, allez, allez. mourir. les copinons' Mourez. Une, tra une trajectoire les plus simple. Ils sont pas là. Je ne peux pas encore lancer ce Oh merde, fuck. Je ne peux pas encore lancer ce sort. C'est bien dommage. Allez, c'est parti pour faire Je ne peux pas encore lancer ce sort. C'est parti. Je suis hors de partie. Ce sort n'est pas encore Massacre le golem du moisson. Et nice on a fini les gars, on a fini, on va aller rendre les quêtes. Je vous là-dessus. On va essayer d'utiliser ça pour aller plus vite. Au niveau 15, on chopera le loup fantôme, euh, Qui va nous permettre de me déplacer plus rapidement, mais après, encore une fois, j'ai euh, une monture qui me permet de me déplacer rapidement, que je n'utilise jamais. Que je devrais penser à utiliser plus souvent, parce qu'elle est quand même vachement pas. Voilà. C'est un peu cheaté de base, hein, d'avoir une monture level euh, à la base, 60%, c'était level 40. J'ai plus, ouais, je pense. Ou 20. Non, 20, c'était après. 40, 30, je suis plus le bas, je trouve ça. C'est mon bon, temps. Maintenant on l'a délevé là. Voilà. En plus je me fais comme lui Salutations. C'est mignon. Hein. Vous voyez tout ça là, ben, on ne peut pas les mettre, on va prendre le plus cher. 2,53. On lui rend mes bros. Et voilà. Allez dans le nez. Euh, ouais, putain. Téléchance, agilité cuir. 1,90, 1,98 Allez hop Les amis J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette nouveauté vous plaît Parce que ça apporte un peu plus d'interaction directe avec vous Euh ben voilà, j'espère que tout ça vous plaît parce que moi ça me plaît bien, hein, ça me le... Donc je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Plaisir de vous je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode bon de euh, Man Challenge, épisode 10. Parce qu'on a déjà fait... Euh, le, dernier, le 7 c'était on sortait l'île panda. Le 8... excusez 8. On commence la marche de l'Ouest. Le 9 c'est celui-ci. Le prochain épisode c'est le 10. C'est ouais, déjà dit, il faut que j'y va pendant une seconde. Je pense qu'on est déjà. Qu On va dire que c'est bien pour bon, les petits amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!